Salut, c'est Stéphane de l'Église Sainte-Claire. Pour notre deuxième campagne de financement, j'aimerais aujourd'hui qu'on parle de qui profite de l'existence de notre communauté de foi. Naturellement, on peut commencer par ceux et celles qui viennent à nos activités. Depuis le début, on, si on fait une moyenne, je pourrais dire qu'il y a 17 personnes sur Zoom et Facebook Live qui assistent à nos services religieux le dimanche soir. De plus, nous avons une activité mensuelle, une fois par mois, et une moyenne de six personnes se pointent pour les discussions. C'est des gens qui sont, je dirais, à la marge de l'institution chrétienne et qui ont trouvé une place chez nous. C'est pas mal, mais c'est loin d'être tout. Au moment où ce que j'enregistre, j'ai 84 personnes sur l'infolette de Sainte-Claire qui reçoit d'une heb, manière hebdomadaire nos nouvelles. Il y a 221 abonnés à notre chaîne YouTube. Et lorsqu'on regarde les statistiques des 12 derniers mois, on peut y voir qu'il y a 400 heures de visionnement Et 64%, 64 de ces visionnements sont faits par des personnes de 18 à 34 ans. Nous avons 203 abonnés sur Facebook. Il y a 194 abonnés sur TikTok qu'on a commencé il y a seulement 4 mois. Et chacune des capsules ont environ 600 vues. Toutes ces personnes bénéficient de, de notre ministère, de notre message qu'on diffuse à Sainte-Claire. On apporte une vision différente du christianisme, une vision plus progressive, plus inclusive de l'Église. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. Pour continuer, pour continuer de grandir, je vous invite à donner deux façons, je vous rappelle. Il y en a une, si vous voulez donner par carte de crédit, vous allez sur, sur le site Web www.édlissaint-claire.org et vous, vous allez à l'onglet « Donner. Deuxième façon, par virement de fonds, vous écrivez à Philippe un courriel et lui dites « Bonjour Philippe, j'aimerais organiser des virements de fonds pour léglise Sainte » Tous les liens sont en haut ou en bas de cette capsule. Je vous invite à être généreux maintenant. Je vous invite à investir dans notre ministère qui, tranquillement, a des effets positifs sur notre société. Merci beaucoup. Soyez généreux. Bye.